Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. On va encore taper sur les poutistes, les narcos. Vous savez les Guinéens, je vous ai toujours prévenu. Nous nous sommes là pour alerter. Nous sommes là pour alerter. Je vous ai dit, le CNRD, ils ont deux plans. Tous ceux qui sont sortis ici. Les fans de Dalin ou je ne sais quoi. Le RPG, le, le RPG, l'UFDG ne doit pas s'associer. Sidiya Touré, il ne doit pas s'associer. Alors, on va, on va regarder le film, mais nous, on va vous dire le plan, c'est quoi. Le plan d'éliminer les Sidia, les Celou, on vous avait déjà dit, parce que nous, on a parlé avec eux. On connaît l'agenda du CNRD. Dumbuya, quand il va essayer de corrompre comme il est en train de faire, ça ne marche pas. Déjà, le lien entre Idi Amin et Lansana Kouyate, ils vont influencer sur Dumbuya... Je vous ai parlé, mais Altrota maintenant, moins même. Doumbouya, son plan B, c'est Lansana Kouyate. Quand ils vont éliminer Selou, Sidia, les candidats du RPG, Voici la personne qui va sponsoriser, qui va garantir un an de meilleur pour eux, comme il est en train de le faire. Sinon, s'il y a quelqu'un qui est plus sale, histoire, coton, autant de Kadhafi, tous ces trucs-là, pas plus que Lansana Kuyate. Mais voici des gens aujourd'hui. C'est le plan B. Lansana lui-même, il sait que Dumbuya ne peut pas se présenter. Quand ils vont finir d'éliminer les autres maintenant, c'est lui qui va pousser. Mais je vous ai dit, vous allez échouer. Wallah, Inch Inch'Allah, vous allez échouer. Le CNRD, ça ne marchera pas. Mais ceux qui sont toujours en train de dire, ah non, eh, RPG, UFDG, vous allez vous asseoir ici, vous allez mordre vos doigts. Et on sait, même s'ils si arrivent, ils ont le pouvoir de le faire, la Guinée n'ira nulle part. Il aura l'instabilité dans le pays. Donc, quand on vous dit de vous réveiller, c'est ce que vous devez comprendre. Ou soit, si vous êtes d'accord, que Lansana Kouyate, il a quelle base Voici comment ils veulent imposer quelqu'un que le Guinéen qui a été premier ministre ici, qui a été chassé. Tout le monde a vu qu'ils vont l'imposer. Mamadi a dit devant tout le monde ici, que lui ne va pas prendre le pouvoir dans la main du manding. C'est ce qu'il a dit au vieux de Cancan, qu'il va dire les raisons du coup d'État. Voici des intellectuels qui ont soutenu le coup d'État. poussé les idiamines, les Dumbuya à faire le coup d'État. Des gens comme Lansana Kouyaté. Donc, vous êtes assis. Ils sont en train de tout préparer. Vous avez vu déjà, ils sont en train de ve faire venir une com euh, cette société qui n'a pas d'expérience dans l'organisation des élections qu'ils vont confier l'organisation des élections à cette société française. Asseyez-vous. Vous, vous n'avez rien compris. C'est loup, tu vas te mordre les doigts. Sidiya, vous allez vous mordre les doigts. Tous les autres là, vous qui pensez que Oh, on vous dit, vous vous associez... Le président Fakonde, 85 ans, c'est Zaki. qu'à l'État soit petit, il a déjà fait trop. Simandou, si on parle de 15 milliards, c'est grâce au président Fakonde. Les bâtiments jaunes, c'est vous qui allez vous mordre. C'est vous qui allez mordre vos doigts ici. Parce que eux ils ont déjà tracé leur route. Si ça ne marche pas pour Doumbouya, c'est de mettre Lansana kuyaté Lansana kuyaté représente quoi dans ce pays-là même à Kanka, il ne peut pas être le maire. Donc, ils vont, ils vont venir l'imposer. Là, vous allez vous asseoir. Comme vous avez dit que pas le président, le n'a rien fait. Hein? Donc, leur plan B, là, c'est ce qu'ils vont vous imposer. Ça, je... Tout ce qu'on vous a dit ici, là, ça c'est pas passé, non. Donc, asseyez-vous. Quand vous allez sortir une manifestation, il ne doit pas se présenter. Paf Après avoir... Déjà, leur constitution, tout est déjà préparé. C'est le droit, là. Ils vont te tromper, tu vas rentrer. Une fois que tu rentres, paf Sur toi ton casier, on dit que tu n'es pas présentiable. Ton casier est sale, comme ils sont en train de faire pour les autres. Parce qu'ils savent que si le RPG, on ne met pas Dr Kassori, ils vont mettre Dr. Damaro, ils vont mettre Docteur Diane Donc, il faut salir toutes ces personnes. Maintenant, le RPG va avoir peut-être un candidat jeune et inconnu. Bon, là ça va ils vont le favoriser. On vous a déjà parlé. Likez, partagez la vidéo. On vous a déjà parlé, parlé, parlé. Mais vous n'avez pas compris. Yeah. On vous a prévenu. Vous n'avez pas compris. Vous avez fait. Au moment que le fer était chaud, ils ont trompé les uns. Vous avez cru que votre ennemi, c'était le président Fakonde. Wallah, vous allez mordre vos doigts ici. Non, là, vous allez mordre vos doigts. Parce que quand vous avez parlé, vous n'avez pas compris. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Vous êtes assis. Ils sont en train de gagner en temps. La société qui doit... Hein? Euh... Moussa Matené, le plan A, c'est Mamadi. Comment le... P... C'est-à-dire faire comme a compté, Mais il sait que ça ne marchera pas. Leur plan A, c'est d'imposer Mamadi comme les campagnes, les trucs, pour voir la mentalité des gens. Mais ils savent que ça ne marchera pas. Ils savent que les partis politiques, ils ne le feront pas cadeau. C'est quand ça va chauffer maintenant, ils vont dire, ils vont organiser des élections. À ce moment, ils ont fini de détruire, écarter les autres. Ça, c'est leur plan B. Le plan A, c'est déjà connu. C'est Mamadi. Mais ils savent que le plan A là, ne va pas marcher. Donc le plan B, après avoir éliminé les cellules, les sidia les docteurs Kassori et consorts, c'est l'autre qui va imposer. Donc, on les dit dès maintenant, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mamadi va dégager. Celui que vous allez mettre la Guinée n'ira nulle part. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Vous ne pouvez pas imposer quelqu'un que le peuple ne veut pas. Vous ne pouvez pas l'imposer. Vous ne pouvez pas imposer. Mettez cela en tête. C'est pourquoi vous le voyez derrière ces gens-là. Vous voyez l'ensemble à couyaté derrière eux. Descendre, monter. Quelqu'un qui a géré ici, qui a un dossier sale. Le Ousmane Kaba qui applaudissent là. Qui a des dossiers sales. 330 milliards. Des étudiants fictifs. Prendre l'argent de l'État. Des, des gens comme ça vont venir. s'asseoir. soit Nyangbo, Nyangbo Balilou. Kouyate Nyangbo, Lansana, eh, Ousmane Kaba, Nyangbolou. Des gens comme ça vous allez. Wallah, oh vous ne voulez pas la paix dans ce pays là. Kouyate sait que devant Selou, il n'a aucune chance. Devant Kassori, il n'a aucune chance. Devant Sidia, il n'a aucune chance. Tous ces gens qui sont là, vous saviez devant ces gens. C'est à travers des élections libres et transparentes. Si vous voulez la paix dans ce pays. Si vous voulez la paix. Mais si vous pensez que vos mascarades, vos bêtises, des narcos, des narcos comme vous. Vous pensez que le monde est bête Vous avez fait le coup d'État, c'était un instinct de survie. Regardez aujourd'hui, tout ce qu'on a dit, 50, 58 kg de cocaïne, saisie où Provenance d'où Vous pensez que les Américains sont bêtes Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez tout faire, c'est pourquoi ils, ils parlent des aéroports à l'intérieur, pour, pour faire descendre leurs colis. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes Des bandits, des narcos comme vous Hein non mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bidon. C'est vraiment bidon ce que vous êtes en train d'entamer et ça ne marchera pas. Ça, on vous le dit, ça ne marchera pas. Vos plans là, ça ne marchera pas. Vous n'allez pas Couyater Même moi Damaro, Wallah, il ne peut pas moi me battre. A plus forte raison, c'est le si a, docteur Kassouri. Vous pensez que le plan là, ça va marcher Vous pensez que vous pouvez endormir les gens Vous pensez que les Guinéens sont bêtes Vous allez imposer couillater aux gens ce plan-là, on vous dit dès maintenant, n'essayez même pas. C'est pourquoi vous avez fait venir la société française. L'élection, vous allez tout garder, tout faire pour dire, voilà, celui n'est pas candidat. Sidian n'est pas candidat. Docteur Kassouris n'est pas candidat. Donc, qui a été favori? Mon oeil, vous n'avez rien compris. Wallah, Sisi donc de la manière que Doumbouya a fait le coup d'État, Sissi Dibot, n'allait à la côte d'un coup. Des narcos comme ça, des bandits de grand chemin. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes Hein Mais comme les autres là, vous n'avez pas compris. Vous avez cru que le mal, c'est le présent Fakonde. Avez... Moi, je vous ai dit, le moment arrivé là, c'est là je ne vais plus parler. Si on n'arrive pas à enlever Doumbouya, le moment arrivé pour le plan B là, c'est là je vais m'asseoir, je vais dire voilà. Maintenant, je vais regarder entre vous. Du début jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a dit sur les narcos là qui ne s'est pas réalisé. Qu'est-ce que j'ai dit sur ces narcos-là qui n'a pas été vrai C'est pourquoi ils font tout nous descendre. Mais ça ne marchera pas. Parce que nous sommes sur la vérité. Si vous voulez vous réveiller là, c'est pourquoi je vous ai dit à un moment donné, mettez l'orgueil de côté, l'intérêt général. Vous avez rejeté la marche du vin. Vous êtes où aujourd'hui Hein Vous avez quoi aujourd'hui Vous les partis politiques, là. Vous n'avez rien compris. Mamadi, lui, il dirige. Il se dit comme il est roi, il est le plus béni. Regardez l'économie guinéenne. Leur dame, ministre de, de commerce, elle nous disait dans ces deux jours qu'il qu y a euh, le riz en abondance, l'huile. Elle était en train de citer la dernière fois qu'on est obligé même de vendre dans les pays voisins. Les prix des darés aujourd'hui, c'est comment sur le marché? Les prix des darés, c'est-à-dire des tonneaux vides qu'on qu ramasse pour mettre la cour des ministres, des vauriens qu'on prend pour mettre la cour des ministres. Yombuno, Yombuno qui est là aujourd'hui, fonction publique, vous avez oublié ses discours. Il n'avait pas dit en trois ans qu'ils vont recruter 15 000 personnes. Nous sommes à une année et demie déjà passée. Une année et demie déjà passée. Ils ont recruté 100 personnes. Vous n'avez rien compris. J'ai dit non, rien. Au temps du président Fakonde, les fonctionnaires étaient payés. Du 23, 24, 25, tout le monde était payé. Et le nombre de travailleurs, les 14 000 là, tous ces gens-là étaient payés. Même s'il y avait des fonctionnaires fictifs. On ne va même pas dire qu'il y avait 1000 personnes. Donc l'État payait tous ces gens. Les gens étaient bien payés. Le ravitaillement des militaires, le riz. Est-ce qu'eux, au fur et à mesure le prix du sac du riz monte, ils doivent payer la différence là. Mais ils vont vider les caisses, non Voici comment ces gens-là sont bêtes. Des narcos, des vouriens, des tocards, Que ceux là peuvent changer ce pays-là. La souffrance, la misère des Guinéens. À part la viole, à part menacer les gens. Vous pensez qu'on va vous laisser Le plan A, ça ne marchera pas. Le bandit, le narco va dégager. Le plan B, ça ne marchera pas. Kouyate ne sera pas présent en Guinée. Imposez-le. Vous allez voir. Regardez-moi des bandits comme ça, son loup ma venez trahir le présent à cause de l'affaire de drogue, des narcos. Pourquoi vous ne parlez pas de drogue aujourd'hui, bande de narcos que vous êtes Où est Mamadi Kaba, qui a été extradé du Mali Le cinéma que vous êtes en train de faire, il y a un Nigeria il y a un Nigerien, on a fait trois mois d'enquête, on a pris avec un kilogramme de cocaïne, pour Okuso. Des narcos à là parce que la honte sur eux, sur eux l'image de la Guinée est salir. En Philippines, 58 kg. Si ce n'est pas un pouvoir narco, c'est des quantités moins de 1 kg, 2 kg qu'on entendait, mais avec des narcos 58 kg. Leur, poids, leur avion poisson ne fait que transporter leurs marchandises. Parce que quoi Des narcos comme ça, des bandits, votre travail est connu. Il était en Hollande. Son métier, c'était quoi Quand ça s'est gâté avec lui là-bas, il allait dans la Légion. Il est venu en Guinée. Il n'était pas avec les bacala. Des, des gens comme les Ahmed Durak, les Papa Foufana. C'est-à-dire, eh, « Non, la Guinée, t'as qu'une monnaie, Ousmane Doubou, tu as dit, « Cambré pas ça. » Qui n'est si en via fort. Et le Ousmane, Ousmane Kaba, le lanceur Kouyate. Et eh, non, n'y a Présent, il faut qu'on Comment a Dieu, Mankali, Kwaï, Barela, Diafou, Nia 14 000 personnes, fonction publique. Al-Brab Belasi, Al-Kamodjurita, Djafolou Vous avez terminé ce central Il a, Les groupes que le président a donné. vous avez pu alimenter Diafou. Des narcos. Mettez le cœur, ils vont se fatiguer. Vous allez signaler fatigué. Vous espère, on va parler. On ne va pas s'asseoir. Je vais dire hein, que j'allais faire pause. Le mois de Ramadan, là. Ntalto là, il fait où Ya. Même si je dois faire la vidéo à 5 h du matin ou 4 h du matin, ici, à ce moment, il fait déjà jour là-bas. Je vais le faire. La nuit, après le déjeuner, je tape encore sur vous. On ne va pas vous laisser. Des bandits, des narcos. Pourquoi vous ne parlez pas des mamadis Kaba Pourquoi les Moussa Moui sont à la présidence pourquoi aucun journaliste ne parle l'affaire de drogue avant le voyage du président Fakonde en Turquie Narco, solo, Balou. Parce qu'on va vous laisser gérer ce pays-là, des tonneaux vides. un Vous êtes incapables à parler la démagogie. Tous vos plans là vont échouer. Vous cherchez à diviser la classe politique parce que certains leaders, même, on doit même les mettre à la poubelle. quoi. Parce que jusqu'à présent, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Des, des gens vous appellent un président Fakonde Faconde. Lui, il a 85 ans. Le président Faconde, 11 ans de pouvoir. Le président le Faconde, Kaleta, Swapeti, Almaria. Le président le Faconde, la route nationale qui est là, l'hôpital donc Le président Fakonde Faconde, fibre optique, passeport, quoi, quoi. Le président Fakonde Faconde, l'image, le port, tout. Ses acquis ne finit pas. Ce qu'il a fait là, son image, son nom. Non, vous allez tout faire, vous ne pouvez pas. Mais comme c'est vous qui n'avez pas compris, vous, vous n'avez pas encore goûté. C'est vous qui allez toujours, on va vous tromper. Vous, on va toujours vous tromper avec le nom du président Al Fakonde. On va toujours vous mettre dans le trou avec le nom du président Al Fakonde. Eux-mêmes, ils ont peur du président Al Fakonde. Hein? <rire> Moi, Ismaël je... Diallo, c'est vous qui avez confiance à Mamadi Dumbuya. Moi, je vous ai dit dès le départ. Lorsqu'il était en train de vous tromper avec ses discours, j'ai dit je ne vais pas attaquer un parti politique. Parce que je savais qu'ils étaient tous trompés. Ils ne savaient pas ce qui allait venir. Nous, nous savions les raisons du coup d'État. Qu'est-ce qui a motivé le bandit à aller tuer la garde présidentielle Où se trouvent les corps Si c'était légitime, c'était légal. Où se trouvent les corps Donc c'est pour vous dire que ce sont des narcos. Et le pays aujourd'hui est pris en otage par ces mêmes bandits. Ils savent que... Ça va les rattraper. C'est pourquoi ils veulent tout faire. Je vous ai parlé des deux plans là. Mais rien ne va marcher. L'armée guinéenne, ils vont changer. C'est pourquoi j'ai dit aux soldats, aux militaires, beaucoup ont été trompés ici pour ce coup d'État Ils ont menti. Le président Fakonde est condamné. Il a trois mois seulement. Ils ont menti ici. À Bevia. Ils ont menti sur celui ici. Donc euh, moi lui, ai lui ai est un Soro, Ali est Soro. cambré C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Ils ne peuvent rien apporter à la Guinée, rien du tout, à part la démagogie. Donc euh, Bayouri, Bayi préparé. y'a Bayouri, préparé. prépare ça n'a jamais rien eu à faire, qu'on a créé, allez bon, préparé. Et je remercie tous ceux qui prient pour nous, les combattants. Grâce à vous, rien ne va nous arriver. La bénédiction des parents, rien ne va nous arriver. Voilà. Donc le combat qu'on fait, on le fait entre nous et le bon Dieu. On le fait entre nous et le bon Dieu. Quel que soit le plan de l'ennemi, ils ne vont pas nous atteindre. Parce que ce qu'on le fait, si on voulait se faire de l'argent, il y a depuis longtemps. Et malgré même eux, ceux qui viennent vers moi, je les soutiens même. Je n'aime pas dire leur nom, je n'aime pas les exposer. Mais vous savez combien de fois ils veulent, qu on, qu on, qu ils veulent fermer nos bouches. Mais on dit tu vas prendre ça, tu vas donner l'argent là à qui On a tué les Seïdoux que moi j'ai connus. Hein? Les Antoine, tous ces gens-là, les gardes-là. Moi je vais prendre l'argent du CNRD. Ma conscience d'abord, qu'est-ce que ma conscience va me dire Donc vous allez tout faire contre nous. Wallah, à la Je vous ai dit, le mal là vous avez fait, vous avez encore blanchi le président Fakonde. Vous avez encore donné de la valeur au président Fakonde. Parce qu'Al Kalon, Al-Kakou dit Koumina, à la Yeah. Donc euh, votre plan de Kouyaté là, oubliez même. <rire> oubliez. Oubliez Kouyaté. Oubliez Kouyatefeu dans votre agenda là. Oubliez. Athéna les Bifo. maman dit Tatena Bena, Kouyate Tatena Bena. C'est aux Guinéens de choisir leur président. Mais des bandits comme vous, vous n'allez pas venir nous imposer des vauriens. Ça, on vous le dit. Allez, il n'y a pas de plan au coffre. Vous avez jugé les autres, non? Vous serez jugé. Vous avez fait le mal, non? Vous serez jugé. Vous êtes en train de humilier les gens, non, vous serez jugé. y a dit que Allah te là Son carole est Ce qui est bon pour le pays là, Allah C'est le mois de ça. Nous allons prier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est bon pour le pays. Moi je vous ai dit si vous êtes pour le bien du pays, à mal demain. Si vous c'est vous qui êtes sur la bonne voie, vous avez fait le coup d'État. Pour une bonne cause, que Dieu vous élève. Merci. c'était le président Fakonde, alamal Bemako la Et déjà, vous êtes en train de chercher tout. Priez, priez. Prier, parce qu'elle t'a brébre coca. Et quelqu'un est moi là-dedans. Tu, tu ne dépasses sur aucun plan le Président Fakonde. Un ancien légionnaire. Tu as été viré de la légion. On t'a pris te nettoyer. Te mettre à la tête des forces spéciales. C'est de... pourquoi je dis à tout le monde aucun forestier n'a trahi le président Fakonde, aucun peuple n'a trahi le président Fakonde, aucun soussou n'a trahi le président Fakonde. C'est nos cadres malhonnêtes qui l'ont fait. Manca cadre, Djanfantelou, Soulombalilou. L'Anse ça n'a compté était là. Djanek a collabore pour dire L'Anse en compté ne va pas faire. 26 ans, troisième mandat la Il a été vidé ici. Fisiri s'agit de l'homme Balilou. Il est l'homme Balilou. Présalfa Quand ka Kassoke. Quand ka Mankaya Kunayere. Quand nous sommes collés. Quand nous sommes collés. Quand nous sommes collés. nous sommes collés. Quand nous sommes collés. Quand nous sommes collés. France soudé, au Técanou, Nanaya. Nalay, triomphe, Fana. Fissurilom, Balilou. les communautaire réunis comme ça, là. Vous pensez que vous allez imposer votre traite Vous allez imposer vos gars devant nous Ah non, c'est quand dit la Guinée-Befouaouro. Inchallah. Les militaires aujourd'hui, vous savez ce qui se passe aujourd'hui Vos mensonges, vos rideaux de mensonges, c'est déjà tombé. Les Guinéens sont en train de voir, vous n'êtes que des narcos. À part ça, quoi d'autre Moi, bon, je l'ai dit à tout le monde. Même si c'est celui qui doit être présent, Bin Laden doit supporter. Mais pour que les bandits la partent. Si c'est Siddo qui doit être, doit supporter. Si c'est le RPG qui doit venir, doit supporter. Pour que ces bandits la partent. La Guinée est coupée du monde aujourd'hui. À cause de ces bandits-là. Il n'y a pas de crise politique. Vous pensez que les partenaires, les gens vont aller investir en Guinée des bandits comme ça, des narcos, sondu, démagogie sur démagogie. yombuno toi qui as été viré de la fonction publique, tu avais dit, en trois ans, tu allais recruter 15 000 personnes. Déjà, on a dépassé une année et demie. 15 000 personnes. Et hey, toi, tu dis 15 000 personnes parce que vous avez mis 14. Il faut recruter d'abord 1 000 ou 2 000. Les fonctionnaires, on les paye quand D'autres jusqu'à le 10, le mois de Ramadan. Ça dit, yeah. j'attends le moment quand le peuple va sortir, comme on voit au Venezuela, comme ça s'est passé en Sierra Leone. C'est là que vous allez sentir, vous allez bien comprendre. Vous pouvez faire mieux que le président Fakonde. Hier, j'avais fait un poste, parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent rien. Moi, je le dis, hein, ce que dans mon cœur, je ne cache même pas. J'ai dit autant du président Fakonde. Ça, je le dis, hein, c'est naturel. En Guinée, s'il y a des gens qui ont le cœur de donner vite, j'ai dit, c'est les Soussous. Je vais faire le poste. J'ai dit pour ne pas dire tous les cadres du RPG, mais j'ai parlé de tous les cadres. Mais, j'ai dit un plus pour les cadres Soussous. J'ai dit, les cadres Soussous, quand il s'agit de donner, il ne faut même pas de différence. Tu es Peul, tu es Forestier. Les Baïdi étaient là. Les Mwalim étaient là. les Abaka Marissa étaient là. Les cadres Soussous, ils ne crient pas. Tu es peul, tu es sousou quoi S'ils veulent donner, ils donnent. S'ils veulent aider, ils il aident. Le mois là. Le mois de Ramadan. Donc, oh, ceux qui ont mal compris le message, et ça c'est connu. S'il s'agit de faire un classement de bon cœur, de don, si le sousou a, il partage. Même ceux qui vont manger demain, s'il doit partager, il va partager. Ça c'est connu. Ça c'est pas de la démagogie ou quoi. Je suis malinqué. Pourquoi je, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même Je pouvais le, comme, dire que c'est les malins, Mais si je l'ai dis, ça, ça c'est connu de tous. Voilà. quand et Yira, ils vont partager. Donc, euh, n'allez ne, ne, pas dire voilà, il a dit ça. Donc, ça c'est une réalité. Donc, euh, si les autres doivent changer, faire des sacrifices, pour faire des dons, comme certains cadres aussi, c'est bon. J'ai parlé de ravitaillement des militaires. Si vraiment, si ces, ces bêtes-là, ces tonneaux vides-là étaient intelligents, le ravitaillement des militaires, ça c'était une manière d'aider les pauvres dans ce pays. Le commandant ne mangeait pas le riz. Là. donnait aux pauvres les sacs de riz. Ces sacs de riz-là, ça aidait beaucoup de pauvres en Guinée. Mais les bandits sont venus faire du fantaisisme. Oh, le, la différence, on va vous donner. Mais qui perd aujourd'hui, ce n'est pas l'État si le sac de riz est à 400 000, les militaires vont revendiquer. On veut la différence de 400 000. Qui perd Ce n'est pas l'État. Si l'État importait, il achetait à 250 000. Même si le prix monte, eux, la différence là, qui gagnait C'était l'État. Mais comme c'est des bêtes, c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent endormir les gens. Mais aujourd'hui, c'est eux qui perdent. Il y a tellement de dépenses. Ils sont venus, les étudiants. pour euh, pécule, Paf, On va doubler dans le fantaisisme. Carburant, ils sont venus. Prac ils vont faire du mal à quelqu'un. Aujourd'hui, là, ils sont où Même le prix du carburant, là, ils veulent l'augmenter encore. Rien ne va. L'impôt, ils sont en train d'augmenter. Rien ne va. Il n'y a pas de confiance. Simandou, ils ont mis 11 000 personnes à la retraite. Le projet était bien signé, mais comme pour faire du mal au président Fakonde. Est-ce que ça a dépassé l'histoire des 15 milliards Ils cherchent encore de financer Mako 500 millions. Est-ce que quand le président Fakonde était là, on entendait ça encore Non. Mettre les Guinéens à terre 11 000... 700 personnes, aujourd'hui ils ont du mal à démarrer tout ça, ils sont fauchés, parce que c'est des tonneaux vides un mécanicien on va prendre qu'au président qui va nous diriger un, un narco donc euh, la famille je vais vous laisser, c'est toujours le général 5 étoiles, Inch'Allah on se reprend comme je vous l'avais dit, je ne vais plus doser les narcos on va taper sur eux, même le mois de ramadan en Tartolaï, à bas les putschistes Abat votre plan A, à bas votre plan B. Maintenant, les leaders politiques, là, si vous voulez, là, comprenez, c'est votre affaire. Voilà. Vous êtes déjà avancé en âge. Nous, là, on est encore jeunes. Voilà. S'ils veulent, ils n'ont qu'à reçu leur mission. Mais c'est vous qui perdez. Vous qui êtes là, toujours présent Fakonde, présents, Fakonde. Pensez que la politique, c'est la haine. La politique, regardez George Boyer. Regardez George Voya. Avec Hélène. Hélène n'a Hélène pas choisi... Le candidat de son parti, elle a choisi Georges Weah parce qu'il lui a donné deux mandats. Il lui a facilité cela. Donc Hélène se disait Wea gagne, je suis tranquille. Mais comme vous n'avez pas compris cela, vous pensez qu'il fallait vous opposer, il faut attaquer. Même les gens du président Alpha là, vous pouvez les séduire. Vous pensez que vous attaquez là, ça va changer quelque chose Ne serait-ce que la haine. Parce que tant que vous parlez mal du président Alpha nous, on ne laissera personne. J'ai imposé ça ici. Je ne tolère personne qui vient parler mal de ces loudal ici. Et beaucoup d'RPJ sont compris cela. Et qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre Donc, euh, essayez de comprendre à un moment donné. S'il faut faire des sacrifices pour le bien de ce pays, mais vous vous laissez emporter pour des futilités, on dit le nom du président Fakonde, vous avez peur. Eux-mêmes, ils ont peur du président Fakonde. On dit le nom du président Fakonde, vous êtes paniqués. <coughs> Il y a quelque chose. Souvent... On dit à quelque chose, malheur est bon. Vous avez vu, le président le Fakone n'a pas vidé, malgré l'opposition. C'est ce que j'avais dit depuis longtemps. Si moi, j'étais à la place de d'Ela voilà Wallah, le président Alpha n'allait pas faire son troisième mandat. J'allais travailler avec lui. J'allais me soumettre avec lui. J'allais, c'est-à-dire sensibiliser mes militants. et le président le Fakone n'allait pas le faire. Mais quand tu t'attaques à quelqu'un, tu fais des manifestations. Tu, tu lui montres que toi, tu ne veux rien de lui. Voilà, il va te barrer la route. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'exemple de Woya, je vous ai donné cela. Vous n'avez pas compris. Donc, euh, essayez de revoir vos copies. Hein. Sinon, vous êtes. Avez... Chaque jour, tant qu'on est divisé, le bandit est content. Tant que nous sommes divisés, les narcos sont à l'aise. Donc, essayez de comprendre cela. Donc, euh, merci à tout le monde. On est ensemble.